S'il y a quelqu'un qui est venu défendre ici, mon grand frère, je dis bien c'est mon grand frère, que cela ne plaise à quelqu'un ou pas, ça euh, Moussa Dadis Kamara. Allez-y voir, mes anciennes vidéos sont là-bas. Je me suis insurgé lorsqu'on m'a appelé pour dire que mes propres frères guerres, parce que je ne parle pas de l'ethnie, hein, je ne parle pas de l'ethnie, je parle de ceux qui posent l'action. Comme quand j'ai dit le Malinke eh, Bakari ou eh, le Peul Abdoulaye. Donc, je m'adresse à ces derniers. Voilà. Lorsqu'on m'a signalé que des jeunes guerriers et des responsables guerriers veulent faire entrer Dadis euh, sous prétexte que Dumbuya les a pris une garantie que Dadis sera lavé. Il peut même être candidat. Je suis venu faire des directs ici par rapport à ça. Mais ce que je voudrais dire à Maître Pépé Antoine Lama, l'avocat de la partie civile, choisi à la taille des événements au niveau de la Kiev, voilà un monsieur qui n'a jamais cessé de prononcer cinq noms dans sa vie. Kasori Fofana, Djani, Seluda Lengalo, Mamadou Silla, Cheikh Kamara, pour ceux qui le connaissent, cet homme-là, qu'on appelle Maître Pépé-Antoine Lama, c'est l'avocat de la partie civile dans cette situation de la Kriev. Malheureusement pour lui, il ne peut pas mettre main sur Mamadou Sila. D'abord, c'est un businessman, un, il aime beaucoup les affaires, faire les deals. C'est lui qu'on est parti choisir et mettre comme partie civile à la Kriev. Nous l'avons écouté sur le cas de notre papa, notre docteur Yann et notre professeur, l'un des priers du RPS Arc-en-Ciel, je peux dire même le conseil, c'est-à-dire la tête pensante du RPS Arc-en-Ciel. Il en veut beaucoup à ce monsieur. Ce monsieur qu'on appelle Pépé-Antoine, c'est ça, Mathias, tout le monde le connaît. Moi, personnellement, je le connais. Pourquoi j'ai dit je le connais C'était en 2009. 2009, il y a eu un cas concernant un monsieur Aratoma. Nous sommes partis voir le monsieur là. Bon, je ne vais pas perdre mon temps sur cette histoire. C'est un deal. J'ai des amis à Yataya, Aratoma, à qui je connais très bien. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont dit ah, Benito, tu, et, et Ancler, alors, tu, te, tu te rappelles de lui J'ai dit Oui, je me rappelle bien de lui. On m'a envoyé sa photo. Ah, tu te rappelles de lorsque nous sommes partis le trouver à Sandervalia On s'est rencontrés quelque part là-bas, nous avons discuté. Le monsieur, au lieu de parler du sujet, notre sujet, il a directement proposé un deal. Ces monsieur là Mais je vais lire. Vous savez, au départ, lorsque lorsqu'il voulait arrêter Docteur Gianni, Dr. Gianni d'abord venait de suivre une intervention chirurgicale. J'ai dit dans plusieurs directs. Il venait d'être opéré, Dr. Gianni. Ils sont venus le ramasser et l'envoyer en prison. Sans pitié. Moi-même, j'étais dépassé. Et en ce temps, je voyais hein, les gens dorloter ou me susciter, où les gens voulaient l'approche, voulaient le, la haute guinée dans les bras de Doumbouya. Il a fallu une autre communication et envoyer des informations à des grands frères qui sont chefs de, chefs de file à Cancan pour leur dire, faites attention, parce qu'ils veulent gâter le RPG, ils veulent diviser le pays, ils veulent déstabiliser le RPG. L'objectif, c'est de gâter le RPG. Et nous avons envoyé des noms des personnes qui sont dans cette option-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà aujourd'hui cet homme. Je vais d'abord lire. Je vais, moi, je vais lire ce qu'il a. Qu a écrit. permettez Voilà ici. Dans un direct, ils ont dit que Dr. Yanni, Dr. Yanni a plus de 100 villas, 100 immeubles. Mais quand vous regardez le professeur Alpha quand vous regardez le professeur Alpha est-ce que le professeur Alpha peut se permettre de laisser Dr Yanni construire 5, 6, 10 immeubles en Guinée? Lui-même, Alpha lui le professeur Alpha n'en a pas. Sa seule maison qu'il a en Guinée, c'est la. Il n'a que deux maisons. La maison qui est à Kouroussa, à la sortie, ou quand vous quittez Dabola à la rentrée, quand on venait de Cancan à la sortie, et qui a construit ce bâtiment-là, tout le monde le connaît. Ce n'est pas lui personnellement parce qu'il n'allait pas y habiter, mais c'est chez lui. Comment Fakonde peut se permettre de laisser Diané construire d'abord cet immeuble à Cancan et venir construire combien d'immeubles, même un immeuble à Calom. Tout est sous document, mais matériellement, on ne voit pas des immeubles. Ils ont dit au départ sans immeubles. Dr. Comment un Alpha Condé peut accepter ça? Et moi, je me rappelle, lorsque le procès Fakonde a fait arrêter les travaux du seul immeuble que Dr. Diane a au grand marché de Cancan, il a acheté, euh, euh, c'était un petit étage, il a agrandi. Allez-y à Cancan, dès que vous quittez, voilà la station, voilà le carrefour, vous prenez le couloir derrière la banque, là voilà l'immeuble là-bas. Il y a l'immeuble même de, de, de, de, comment, du fils de Sanon. Euh, le, euh, de Sanon, juste devant là-bas. Les deux immeubles s'alignent comme ça. Le couloir là va directement en fond Ce n'est pas caché. Plus le bâtiment de Idi Amin, Parce qu'Idi Amin était en train de construire presque un château. Alpha Condé a été informé de cela. Il a fait arrêter les travaux. C'est après la chute d'Alpha Condé que l'individu est venu achever, terminer. Donc, comment un Alpha Condé, maître, maître Pépé Antoine, je vais lire d'abord ce que vous avez dit. Je vais lire. Hein. On dit des biens immobiliers appartenant à l'ancien ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Yane, par la Cour de répression des infractions économiques et financières, Kiev, qui le poursuit pour des faits de détournement des deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchissement des capitaux. Pour ça, il y a une dame aujourd'hui qui s'illustre dans ça, blanchiment d'argent, qui s'appelle... Excusez-moi. Il y a une personne aujourd'hui qui se lit dans ça, la ministre de l'enseignement supérieur. Nous viendrons avec le document. J'ai demandé à la personne qui travaille avec elle de m'aider à avoir d'abord toutes les informations crédibles concernant le blanchiment d'argent de la dame de l'enseignement supérieur, Sylvie Voilà. Je t'informe, maître Pépé Antoine Lama. C'est-à-dire, je veux juste te rappeler qu'aujourd'hui, c'est visible en Guinée, ce n'est même pas caché, blanchiment dans un autre plan. Mais je vais terminer ici d'abord. Je continue. Alors qu'il a opté pour le silence après le retrait de ses avocats du procès, Dr Yanné s'est retrouvé seul à la barre. Il s'est retrouvé seul à la barre. Est-ce que vous comprenez Il s'est retrouvé seul à la barre, Dr Yanné. Seul à la barre. Maître Pépé-Antoine Lama de la partie civile a demandé à la Cour d'ordonner la saisie, d'ordonner la saisie de l'ensemble des immeubles de l'ex-patron du département en charge de la défense nationale. Voilà. Donc, et voilà ce que lui lit, lui. Conformément aux dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, qui dispose que le tribunal peut d'office ou sur la demande de la partie civile et du ministère public ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu. Ça c'est de lui, Maître Pépé-Antoine, l'ethno numéro un, en matière de, de, de, de justice en Guinée. C'est un ethno. L'avocat a expliqué à la Cour que nous avons affaire à une instruction que nous considérons inachevée. Vous savez, ils ont envoyé, écoutez très bien, l'avocat a expliqué à la cour que nous, nous avons affaire à une instruction qui, qui nous considérons inachevée. C'est-à-dire, ils n'ont pas fini l'instruction d'abord du dossier, eh, docteur Yanné, ils ont envoyé docteur Yanné à la barre. L'instruction n'est pas finie. Regardez combien de fois l'intention des gens-là d'abattre le RPJ en -ciel. C'est-à-dire leur, leur intention, c'est d'abattre le RPS arc-en-ciel, enlever le arc-en-ciel, abattre le RPSI. Sinon, c'est lui-même qui le dit, celui de la partie civile. Il informe, il rappelle la cour qu'ils n'ont pas fini d'abord les instructions. Alors, dans quel pays du monde vous pouvez... Moi, je ne suis pas juriste, je ne connais rien en matière de justice. Comment, mais quand même, on me fait comprendre qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un à la justice, commencer son jugement, sans finir d'abord les instructions... Mais pour le cas de Dr Janet, les instructions ne sont pas finies, ils ont envoyé le monsieur devant la barre. C'est quelle haine C'est pourquoi Quel est le motif Quelle est l'intention? Envoyer quelqu'un à la barre. Maître Pépé Antoine, c'est vous qui le dites. Hein? Vous l'avez dit devant tout le monde. Vous rappelez la cour que les instructions ne sont pas finies. Alors pourquoi le monsieur est devant la barre C'est une question. Bande de vaillous, des ethnos comme ça là. Ce n'est pas moi qui le dis. Et puis toi, tu es un frère. Tu es un frère forestier. Je le dis carrément. Tu es un frère forestier. Moi, j'ai déjà reçu des garanties des, des amis guerriers qui m'ont dit il ne faut pas nous regarder hein, pour refuser de dénoncer le comportement de, notre, de, de, de, de nos compatriotes. J'ai dit, j'ai compris. J'ai beaucoup de frères guerriers. Beaucoup même qui me suivent. Ils sont là-bas, c'est des fonctionnaires. Il ne faut pas nous regarder... Hein, ne regarde pas parce qu'on a été amis à l'enfance, ou bien tu as été un ami, tu as été un promotionnel, pour ne pas dire la vérité. Celui qui est traître, il faut dire son nom qu'il est traître. Tu ne t'adresses pas à l'ethnie, tu t'adresses à lui. Moi, je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à l'ethnie guerrier. Je m'adresse à toi, Maître Pétain Antoine. C'est vous qui le dites. Pourquoi vous avez envoyé le docteur Yanné devant là-bas, vous n'avez pas fini l'instruction C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi, Benito. D'abord, le président de la cour était surpris. Lui-même, il a dit, il était... alors, il a demandé, le président de la cour a reposé la question. L'instruction n'est pas fini. Qu'est-ce que vous avez dit, Maître Pépé-Antoine Que vous êtes en manque de temps. Alors, pourquoi vous avez trimbalé le monsieur à la barre Vous êtes en manque de temps. Pourquoi vous l'avez envoyé à la barre Vous êtes en manque de temps. Docteur Yanné est en prison. Il y a de cela 10 mois, 10 mois, vous n'avez pas fini l'instruction concernant Docteur Yanné. Vous, vous n'avez pas terminé cette instruction. Mais c'est grave. C'est grave. Je voudrais démontrer ici, devant le monde entier, comme une fois c'est la haine, C'est finir avec le monsieur, là-bas, c'est à cause du RPG. Les gens là sont en train de payer le prix. Ils sont là-bas à cause du RPG. Docteur Yanné là bas à cause du RPG. Kassou là bas à cause du RPG. Oye gilavogi, vous avez vu la question qu'ils ont posée posé à mon grand frère, à mon papa chéri. Oye gilavogi, ils ont dit à Oye comment, où il a enlevé l'argent pour construire les mosquées. J'étais dépassé. Où Oye Guilavogui a enlevé l'argent pour construire les différentes mosquées. Moi, j'étais dépassé. On peut demander à des personnes dans ce pays-là, où ils ont enlevé l'argent pour construire la maison de Dieu, ou bien les maisons de Dieu. C'est lui-même qui pose cette question-là. Celui qui pose cette question-là, tu es un vaillou. Non, la sœur chérie, moi, je, moi, je connais les... La sœur Martin, je connais les guerriers. Moi, je connais bien les guerriers. S'il y a quelqu'un qui est venu dire ici-là que le grand fédéraliste ne rentre pas, c'est moi, allez-y vérifier. Mes vidéos sont là-bas. Je dis vous êtes en train de créer des problèmes, monsieur. et voilà, le monsieur dans les problèmes. Et c'est une honte. S'il y a quelqu'un qui a respecté le président Dadis, qui l'a honoré, moi j'ai écouté le président Dadis, le maître perdre. Le président Dadis a dit qu'il a, il a, il a fait un deal avec Alpha Condé pour protéger son ethnie. Vous pensez que c'est une honte C'est normal. Les enfants font des deals pour protéger leur famille, leur ethnie. Parce qu'il y avait une situation qui était entre les Konyan et les guerriers. Il a parfaitement raison. Mais lorsqu'il a fait le deal, et, si, et puis ça a produit, ça a porté, Alpha Condé a mis en garde. Des responsables conniants de qu'il a mis en garde et puis il a dit, si quelque chose arrive en forêt, je commence par vous. Vous arrêtez-vous. Qui a, qui a payé pendant dix ans le salaire du grand frère Moussa Ladis? C'est le poste Alpha Condé. Qui l'a payé Il a payé en tant qu'ancien président, pas en tant qu'ancien chef de l'argent, en tant qu'ancien président. Lorsque sa maman est décédée, il l'a laissé rentrer. Et pourtant, ce n'est pas Alpha Condé qui est opposé à la rentrée d'Adis. Mais ceux qui l'ont abattu, ceux qui ont voulu tuer, ceux qui ont voulu Dadis là, c'est eux qui ont refusé qu'il rentre Saint-Salanguin. On connaît les personnes là. Vous connaissez bien le pays là, en question, qui ne veut pas que Dadis rentre. Et qui en veut à Dadis aujourd'hui là? Vous le savez très bien. C'est cette France avec son légionnaire là, qui en veut au monsieur. Ils vous ont piégé, vous avez glissé dans le piège. Et voilà là où le monsieur est. Il est à la barre. Il est humilié. Vous pensez qu'il n'est pas vexé Vous pensez qu'il n'est pas humilié mais Pépé-Antoine Comment est-ce que vous pouvez prendre Docteur Yani, L'envoyer à la barre, vous n'avez pas, pas fini les instructions. La CPI, là, la cour, là, la, cour la, ce qui est, la, la CPI avait fini toutes les instructions avant de demander au Alpha d'ouvrir un procès. Le procès du 28 septembre, là, toutes les instructions sont terminées. Regardez la CRIEF. C'est à cause, Alpha Condé a fait former des gens uniquement pour la Kriev avant de, il avait, il a été très clair, je ne prends pas n'importe quel juge et mettre à la Kriev. Je préfère former des gens qui connaissent très bien ce qu'on appelle, la, une, euh, appelle ça, un crime économique. Les cinq personnes là sont mises à la touche. Vous avez envoyé des vauriens, des bonariens pour envoyer les gens à la barre parce que c'est la haine. Ils sont seulement contre, ils veulent abattre le parti. Et nous allons protéger ce parti. Les gens nous ont dit que le RPG est mort. Hein. Ils nous ont dit que le RPG est mort. Alors les gens nous ont dit ça ici, que le RPG est mort. Ce n'est pas le RPG là aujourd'hui qui est sujet de débat partout. On parle du RPG, il est craint. Ce n'est pas la coopération que vous demandez aujourd'hui avec la Turquie. La Turquie va poser des conditions pour, cette, pour, pour la reprise des coopérations. La France, tout le monde vous a abandonné. Vous tournez, vous faites face maintenant à la Turquie. Ce n'est pas la Turquie que vous demandez de l'aide aujourd'hui. Ce n'est pas la Turquie que vous demandez de l'aide aujourd'hui, la de aujourd bande de voyous. Une tout qui n'a pas de repère. Ce n'est pas à la Turquie que vous demander une coopération aujourd'hui. Vous allez voir, Erdogan va vous poser des conditions de reprise de dialogue. Vous allez comprendre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à la Turquie là, vous demandez de vous demander aujourd'hui la coopération. Quand on entend Ouyasanda sortir là-bas, nous voulons une coopération franche d'entrée. C'est vous qui avez dit menacer le poste Alpha -Condé. Vous allez vous soumettre, vous allez vous mettre à terre pour que ça marche. Vous allez comprendre. Je termine. Je lis. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Je ne sais pas pourquoi vous acceptez de vous soumettre à un individu qui n'est pas légitime. Vous êtes en train de griller vos carrières. Vous êtes en train de gâter votre compétence pour un individu qui va finir à la CPI ou bien à la Cour d'Aoussa en, ta en Tanzanie. Lui, Dumbuya, il le sait très bien. Je vais terminer. Je vais lire. C'est toi qui le dis, pas moi. Nous, Voilà. Je vais terminer. On dit d'autres voilà, là. Voilà. L'avocat voilà. a expliqué à la Cour que nous avions affaire à une instruction nous, que nous considérons inachevée. Quant à l'identification des biens directement portés au nom de Dr Yané, ils n'ont pas fini d'identifier les biens qui portent, pour, euh, les biens portés au nom du docteur Mohamed Djani, et d'autres portés au nom de tierces personnes membres de sa famille. Nous avions soumis une demande à la chambre d'instruction de la CRIEF par rapport à certains immeubles immatriculés au nom de tierces personnes. Depuis l'instruction à Surtir, lui-même en question, on n'a pas pu saisir... et on a, Je m'excuse. Depuis que l'instruction a commencé, je dis, depuis l'instruction a commencé on n'a pu saisir qu'un seul immeuble. Vous parlez de plusieurs immeubles, mais c'est vous, Maître Pépé-Antoine Lama, qui dit devant le monde entier que depuis que vous avez commencé l'instruction, vous n'avez pu que saisir qu'un seul immeuble, c'est-à-dire l'immeuble qui est à Cancana. C'est le seul immeuble qui appartient à Dr Yanni. Le seul. Et c'est Alpha Kondé qui a fait arrêter la console de cet immeuble-là. Hein? Euh? Non ils sont, en train de, -à ils sont en train de ridiculiser nos, nos papas. Ils sont en train de ridiculiser, humilier le responsable du manding. Regardez un procès. Regardez des juges qui disent devant le monde entier que plusieurs immeubles sont au nom de Dr. Yannick. Mais depuis qu'ils ont commencé l'instruction, à nos jours là, ils n'ont pu trouver qu'un seul immeuble au nom du monsieur. Et vous aussi. Et l'immeuble là là-bas, ils l'ont saisi. Et, non. Eh Mandé. Eh Mandé. Je vais terminer. Et on dit un seul immeuble appartenant à Docteur Mohamed Djanin, tous les immeubles qui ont été saisis sont situés dans la région de Kankan. On dit tous les immeubles. Et ça aussi, il n'y a pas tous les immeubles. il n'y n'a pas tous les immeubles aussi. Et voilà, il dit parmi tous les immeubles saisis par la, eh, par la chambre de la Kiev sont à Kankan. Pourtant, il n en a aband, à, il, bon, selon lui aussi, il en a en abondance à Conakry. C'est-à-dire tout ça là, ce sont des accusations. Ce sont des accusations. Voilà, on me dit, voilà la cause, voilà la cause de l'abandon du procès par les avocats de Dr Gianni. cest à tout ce qu'ils disent là, c'est pour dire il en a des, il en a, il, il en a, beaucoup à Conakry, mais on ne voit pas, on ne montre pas les photos, aucun document ne matérialise ces immeubles de Dr Gianni à Conakry. Voilà pourquoi les avocats l'ont laissé. Ils ont dit de se taire. Parce qu'ils sont en train de dire qu'il a des immeubles. On ne parle pas d'argent, on parle d'immeubles. Maintenant, on n'a trouvé qu'un seul immeuble. Un seul. Et puis, on dit à un autre, à c'est des kilomètres carrés. On dit de tel carré à tel carré. Par, ça dit des parcelles, on ne voit rien. Donc. Et puis tellement qu'il a foutaise, Louis-Pépé-Antoine, il ne peut pas dire à la barre de cette cour que même là où il est logé à Petit-Symba, il est en location. C'est sa maison. Quand vous regardez Docteur Yanné, maître pépé antoine loin. je voudrais vous dire seulement, Docteur Yanné, il, il était professeur avant tout. D'abord, Docteur Yanné, est-ce est qu'il ne t'a pas enseigné En tout cas, il a des collègues qui t'ont enseigné. Il est professeur. Docteur Yanné a commencé à enseigner à Gamal. Gamal Abdel Nasser, ici, là, à Conakry, depuis 1900 combien Est-ce est pas dans les années 1985, 86 le docteur Yanela Depuis longtemps, il a enseigné à Gamal. Plus de 30 ans de service, il ne peut pas s'acheter une maison. Il ne peut pas se construire une maison, tous les professeurs de Gamal là. Je ne dis pas tous les anciens, là. il n'y a pas un qui n'a pas une maison. Même le plus maudit a une villa à Conakry. Tellement que vous avez foutu, avez... ça c'est une provocation. Mais vous pensez que vous êtes trop fort. c'est ce que vous pensez, vous êtes trop fort aujourd'hui, vous pensez comme il est, il est dans une prison, vous dites ça, c'est à cause ça qu'à celui lui. Les avocats ont dit qu'il faut qu'il soit libre d'abord, avant d'aller à la barre. Si Dr Yanné était libre comme ça, là, il partait à la barre, tu allais voir la réaction de ses avocats par rapport à tes conneries, ce que tu racontes comme ça, qu'il ne dira pas que là où il est logé, que est pour, ce n'est pas pour lui. Il n'est pas à l'occasion, c'est chez lui c'est chez lui, Dr. Gianni, la Dr Gianni qui voyage en Belgique, au Canada, aux états unis qui, qui a ses propres affaires, tant de l'ensemble à côté. Lui ne peut pas se trouver une maison. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Il ne peut pas se trouver une maison, s'acheter une maison. Regardez-moi des haineux comme ça. Là. Vous êtes parti vous en prendre à, euh, à la maison de loup C'est un exemple. La maison de ne l'a pas acheté. Parce que je sais que le jour le procès de ce loup va s'ouvrir là, vous allez parler de sa maison, que c'est la corruption. Ce quand vous regardez celui-là, qui a travaillé dans l'administration guinée, qui a été haut fonctionnaire, ce loup ne peut pas s'acheter une maison Il ne peut pas s'acheter une maison Vous savez pourquoi ce loup, loup s'est battu pour la maison là Sinon, c'est comme un de parcelle. une petite parcelle comme ça là. là. Mais il y a un problème d'honneur. Il y a ce qu'on appelle la foutaise aussi. C'est à cause de ça, ce loup, c'est. À, à résister par rapport. Sinon, c'est loup. Si c'était pas la bouche, si c'était pas l'arrogance, si c'était simplement fait, c'est le pouvait laisser le bâtiment la partie. Il a l'argent, il peut s'acheter une maison, il peut construire une maison, construire une maison, et puis ça. Mais, il y a la manière, la foutaise, la façon dont vous avez Vous avez pris tout un camp militaire pour aller le déloger. Vous avez vu ça à chef d'état marginal de l'armée. La gendarmerie, Bala samoura, il y avait aussi l'armée de terre. Il y avait tout le monde là-bas pour déloger une seule personne dans une maison, une petite maison de combien de mètres carrés Une petite maison. Prendre tout un camp militaire, des chats, pour aller le déloger. Nous avons vu ça en Guinée ici. Dans ce pays-là, nous avons vu ça. C'est ici, nous, nous avons vu ça dans ce pays-là, en Guinée. Mais il fallait voir Sadiba. Sadiba avait avec la ceinture. Toute la ceinture armée, des grenades, des pistolets, partout hein, pour aller déloger une autre. Oh, non, moi je n'en revenais pas. Je, dans les autres pays, les pays les plus civilisés, on envoie juste un papier et un calendrier, une date de quitter la maison. C'est l'aller quitter. Mais vous avez pensé ce jour-là que les gens allaient partir s'opposer, la barbarie et puis assassiner les enfants des gens, comme l'avait fait le temps du procès Alpha Condé, et mettre ça sur Alpha Condé Maître Pépé-Antoine Lama fait remarquer que même, que même, même les quelques immeubles saisis à Cancan, tous ne sont pas portés au nom de Dr. Yann. Écoutez bien, hein? <rire> que même les quelques immeubles saisis à Cancan, tous ne sont pas portés au nom de Dr. Mohamed Yann. Il a, il a fait des prêts non. cest à dire, il a, il a pris les noms de ses maisons, il a fait porter sur le nom de certaines personnes. Hum. Et mais vous n'avez pas de preuves. Mais c'est le cas également à Conakry. Et pour la plupart de ces immeubles, il a utilisé le nom de A.C. Nous avons produit à l'instruction une copie d'un titre foncier portant sur la parcelle numéro 05 du lot 80 de Conakry, en commune de Kaloum, d'une parcelle de 700, euh, 705, mètres carrés, objet de titre foncier, tout ça là. L'avocat estime que si cette mesure est ordonnée, vous verrez davantage si cette personne nommée Assi osera comparaître pour revendiquer la propriété de ces, de ces immeubles. En le faisant, Monsieur le Président, nous, aurons, nous vous aurez. Euh, voilà, attendez, Monsieur le Président, vous n'aurez que contribué à la manifestation de la vérité. Donc, euh, moi, je me limite ici. Moi je voudrais te dire, Maître Pépé entendre la Laman, tu es un rien, tu es un ethno. Tu es très bien connu par tout le monde. Ce qui est clair, ce qui reste clair devant le monde entier, cet homme qu'on appelle docteur Mohamed Yanni, patron du RPJ arc en l'un des piliers, la tête pensante du RPG. Je dis bien, docteur Jani, n'a rien à se reprocher dans ce pays. Même le temps de lancer la compte, Alpha Condé a été arrêté. Il pourquoi Dr. Gianni serait arrêté depuis le temps de Lansana en Mais même Comter, même ceux qui ont travaillé avec Lansana Comté ont eu du respect pour ce monsieur, Dr. Yanné. Ils ont eu du respect pour Dr. Gianni. Moi, il m'a enseigné six mois. Il est professeur de génétique à Gamal. Il était salarié de la fonction. Tout le monde, il était salarié. Il donnait ses cours. Il y avait le business à l'université. Il avait sa part. Tout! Docteur ça Salut, papa Bulgadri. C'est nommé ce monsieur qu'on appelle Docteur Djani. Il voyageait. D'ailleurs, sa première rencontre avec le professeur, en Belgique, je crois bien. La première fois qu'il rencontre Alpha Condé, c'était en Belgique. C'est quelqu'un qui voyageait, qui avait des missions de l'université. C'est pour te rappeler, maître Pépott, pas, Il n'est pas un anonyme dans ce pays-là. Et ce qui me plaît. Ce qui est vraiment un honneur pour le RPG, un honneur pour Dr. Yanni, c'est que vous dites qu'il a beaucoup d'immeubles. Depuis que vous, vous avez commencé à faire des enquêtes, vous n'avez trouvé qu'un seul immeuble. Et que tous les immeubles appartenant à Dr. Yanni, tous les immeubles appartenant à Dr. Gianni, tous les immeubles appartenant à Dr. Gianni, portent les noms de, de tierces personnes qu'il a fait, c'est-à-dire il a mis les noms de certaines personnes sur ces immeubles-là. Il, il a mis certains immeubles à ces Ce sont des accusations extrêmement graves. Sans fondement, sans preuve. Maître Pépé-Antoine Lamar, moi j'ai vu avec Bogolan là bas et autres, là, vous êtes frère à Bogolan bas, je sais, vous êtes frère. Vous êtes, euh, êtes ami. Vous êtes, vous êtes parents. Vous faites des, des personnes qui ont demandé ici qu'on qu qu ramène Alpha Condé. Tu as dit Alpha Condé. Quand tu regardes le procès Alpha Condé, toi, tu peux être un avocat de la partie contre Alpha Condé. Il y a des gens qui peuvent t'abattre Alpha, avant Alpha Condé. Donc, il n'a rien à se reprocher. Tu as vu, il est tranquille. Il a juste demandé, comme a dit son avocat. Au lieu que vous dites qu'il a des immeubles, mais nous sommes à Conakry. Vous dites qu'il a beaucoup d'immeubles à Conakry. Vous avez dit qu'il y a des immeubles qui portent le nom de AC. Allez-y prendre les photos de ces immeubles, vous envoyez des documents. C'est simple que ça. Vous partez prendre, allez-y chercher tous ces documents où c'est écrit AC Diané avec les numéros, vous envoyez. C'est simple. C'est très simple. C'est que les gens demandent. Mais vous ne le faites pas, vous dites à là là-bas, il là, y a beaucoup d'immeubles, vous dites qu'il y a des immeubles saisis à Cancan. Aucun immeuble n'a été saisi à Cancan. Aucun immeuble n'a été saisi à Cancan. Le seul immeuble qui là est là-bas, c'est au marché, tout le monde connaît cet immeuble-là. Et c'est arrêté là-bas, c'est même pas terminé. C'est tout, hein. Mais c'est facile de raconter, mentir pour le salir devant le monde entier. Vous-même vous avez dit que lorsque le Président de la Cour va vérifier les noms de ces trucs-là, des immeubles, autres, là, parce que le, normalement le, la Cour doit faire des enquêtes. Et la Cour ne doit pas faire des enquêtes parce qu'elle devait envoyer des photos, des preuves, ce n'est pas des écrits. Même moi je peux écrire, par ce numéro tel, numéro 0, 5, 180, tel, tel tel, je veux, je dépose, mais où sont les papiers Voilà, l'habitat est là-bas. Et puis ce que les avocats docteur Yannet disent là, c'est une vérité, une réalité. Ça dit même l'habitat est incapable de fournir des documents correspondants au numéro que vous donnez. C'est quelle haine, M. Pépé Antoine C'est quelle haine Ça dit l'habitat, le ministère titulaire, le ministère qui donne des documents, le ministère qui donne des numéros aux parcelles, le ministère là est incapable de fournir des numéros des parcelles à Cancan, des parcelles qui sont à Tout, toutes les maisons de Yanné à Conakry. Parce que c'est ce que les avocats demandent. Nous demandons les documents du ministère de l'Habitat comparés à ce qu'eux, ils ont envoyé. Mais on ne peut, jusque, depuis quatre mois, la Cour avait demandé la comparaison de documents avant d'aller, avant le début du procès. Mais vous êtes incapable d'envoyer ces documents. Donc, chers frères et sœurs, cet avocat, nul et non avenu, un avocat, nul, nul sur tous les plans, qui s'est fait émuler devant la barre. Aujourd'hui est venu charger Dr. Yanné pour le salir. Donc, je fais ce petit direct entre parenthèses pour vous dire encore une fois que tout ce qu'il a raconté, ce qu'on les a dit, il paraîtrait, il a ça, mais ils n'ont apporté aucune preuve à la cour. Et je remercie aussi de passage Dr. Yanné de son calme, de son silence. Merci, docteur. Soyez courageux. Hey, nous sommes là anti-abandon, l'idée n'a pas de le dit. RPG, Mobalidy. Mandé dit, docteur Yannick. Nous, on te suit. Tous nos encouragements. Hey, tu as dit, Bile Dionican, Abadante Dionican, Allah est bel et fait, bel et Au long tu seras libre, déchargé de, de tout ça, là, de toute cette histoire. Vous comprenez vous comprenez, Dr. Yanné Soyez courageux. Et je vais terminer par le football guinéen. Je vais m'adresser à ce ministre bouffon, un vaurien qu'on appelle Béa Yalo C'est le plus grand ministère en matière de séminaire, de propagande, d'histoire, de, -de films et autres, le ministère des sports. Regardez aujourd'hui notre camp. Regardez notre, notre équipe nationale, regardez notre équipe nationale, qui ne peut aller à l'étranger qu'avec des crédits, je dis bien des crédits, allez-y, renseignez-vous, renseignez-vous, ils ne vont jamais le dire, hein. demandez les primes des joueurs, vous allez entendre les échos, voilà, nous n'avons plus le terrain. Le président de l'ancien avait dit devant tout le monde que la place là qui à Nongo est réservée pour un stade. Il y a trois places qui ont été réservées pour des stades à Conakry. Mais ils ont vendu tout. Mais Nongo là, il avait juré que Nongo, c'est un stade. Ça a commencé, le poste Saffa Kondé est venu faire un stade flambant neuf. La FIFA, la CAF, était là à l'ouverture, à l'inauguration de ce stade-là. Lorsque le stade portait le nom de l'ancien comté, les gens ont visité tous les vestiaires, ont visité toutes les toilettes. Flambeau neuf. Et il y a un document qui a été fourni, donné par, j'ai dit un document donné par la FIFA, la CAF, attestant que le stade est apte à recevoir tous les matchs internationaux. Et il était prévu de commencer la construction, dans le projet de, de la Cannes 2025, trois stades. Et le contrat a été donné par la société qui a fait le stade de la paix de Boaké. Vous avez vu le stade de la paix de Boaké Regardez, la Côte d'Ivoire a joué son match à Boaké. Le stade de la paix de Boaké. La société qui a fait le stade de la paix de Boaké devait faire le stade de Cancan et refaire le stade de saint fla Diallo de, de, de, de l'Abbé. C'est la compagnie là qui avait le contrat des deux stades. Le stade de Cancan, Mbaloumadi a quitté, et le stade Saïfoulaï, Saïfoulaï de l'Abbé. Les deux stades, de, on devait commencer à faire les deux stades, parce que lorsque des experts, Alpha Condé a demandé à des experts, pour ne pas qu'on ait des problèmes de stade, il faut d'abord commencer les deux stades, parce que les stades-là, l'emplacement était très bon, il faut les faire d'abord, pour avoir au moins trois stades. Mais depuis la chute du poste Alpha -Condé, c'est ce stade-là aujourd'hui. Flamba neuf, remis à la Guinée, qui est impraticable. C'est là-bas où on fait les soirées. C'est là-bas où on fait le spectacle des artistes. C'est là-bas, ça dit, c'est là-bas où on fait tout dans les vestiaires. Les caméras de Sylvian, tout est gâté. Tout, rien n'est fonctionnel. Regardez le Sili qui a fait une belle prestation. N'a pas pu jouer son match retour devant son public. à cause des comportements d'un directeur de stade incapable de travailler. Tout le temps il est en veste, s'il n'est pas en veste, il est en bassin. Normalement, quand, quand une inspection vient au stade de l'Anse-en-la-Comté, si c'est le travail, quelqu'un vient y voir le stade de l'Anse-en-la-Comté, il limoge immédiatement le directeur de stade. Mais comme il a été choisi pour quelque chose, nous on le sait, il a été choisi pour quelque chose. Il a été choisi pour quelque chose, nous on le sait. Parce qu'il a été choisi pour, contre l'IRDG, eh, on le sait. C'est honteux pour toi. C'est toi qui fais assez de bruit. Dès que tu te connectes là, on est ministère de sport, séminaire de formation, c'est comme ça, restitution de, de, de formation, des diplômes, tels là. Mais quand es tu pour ce stade-là La dernière fois, vous êtes parti au stade de 28 septembre. Vous avez envoyé des camions système. Filmé pour monter au monde entier que vous êtes en train de laver. Je demande à ce petit Doumbouya ce criminel, d'aller faire un tour au stade de 28 septembre. Allez-y faire. Ce n'est pas la devanture là où les insacérés-là. Ils n'ont qu'à rentrer à l'intérieur, les bureaux et autres, là, aller vers le, le terrain de, de voler boulet et autres. Là. Ils n'ont qu'à Il y a tellement de caca, de déchets partout. Ça dit les tapes à l'œil. Béa Diallo, qu'en est-tu de ce stade-là Voilà le club des champions. Selon les informations, Oréa ne peut plus recevoir à domicile. Il y a des, stades, y a des pays là qui, qui ont facturé pour prêter le stade. Oreal ne peut pas payer les montants demandés par là la, la petite Séralone qui est là, même la Séralone, ils nous ont facturé trop même pour prêter, le, prêter un stade. Oui, pour prêter un stade, pour jouer. Donc automatiquement, je crois bien si j'ai la bonne mémoire, c'est que le, le, le Oreal est disqualifié parce qu'ils n'ont pas de stade pour recevoir les pays-là. Parce qu'ils n'ont pas fourni à la CAF, là où ils peuvent recevoir les adversaires. Ils n'ont pas fourni, donc ils sont disqualifiés. Donc, portez-vous très bien. Voilà des gens, voilà un pays, un stade, un stade flambant, neuf remis à des individus. Et voilà aujourd'hui, c'est pour aller faire la maman là-bas, les soirées, même des... On me fait comprendre que même des petites cérémonies, maintenant, on prend les annexes, les trucs là, les salles du stade et à compter. Et que les gens, quand les gens finissent là, dans les toilettes où j'allais chercher des, euh, de gigants il y a les plastiques partout. Toutes les bus sont bouchées. Mais où se trouve le directeur du stade On dit non, tu vas les demander qui est. Le stade n'a pas de budget. Portez-vous très bien. Merci à tout le monde. En attendant, M. Pépé Antoine Laman, nous, nous sommes sereins. Et Béa -Bé je te le dis, hein. Moi j'ai entendu une dame. Parce que c'est parti le chef de cabinet ou du de de cabinet au ministère du Sport, que, eh, Gomu même l'a dit, pas, eh, à part elle-même, Gomu l'a dit devant le monde entier, que même si on n'organise pas la Cannes, que nous allons faire les stades. Mais voilà, Gomu l'avait dit, mais voilà, même le stade qu'on a là, le stade international, le stade qui pourrait recevoir tous les matchs est impraticable. C'est-à-dire ne peut pas recevoir quelqu'un. Lorsque Ronaldinho eh, est venu là, après la mi-temps, eh, pendant la mi-temps, où vous êtes Les gens sont restés devant là-bas pour je, désaltérer un peu. On ne peut pas aller dans les vestiaires, on ne peut pas rentrer à l'intérieur tellement que ça sent. Et vous faites assez de bruit, vous prenez un boxeur, vous mettez à la tête de sport, vous pensez c'est comme ça C'est parce que les boxeurs, on met à la tête de sport. Il y a ceux qui connaissent les priorités, il faut nommer les gens qui connaissent les priorités, différencier ce qui est essentiel, faire l'essentiel des parties. Porque